Salut, je m'appelle Miguel Samalea, je suis étudiant de tourisme à Eusa, Université de Séville. Et j'ai fait la mobilité avec Dilemet à l'Université de Carthage, au Tunis. Je vraiment aime la mobilité parce que c'est comme étudier le latin d'Espagne et Andalousie. Et je regardais que les plus grandes différences, c'est seulement les couleurs de passeport. De les premiers jours, les Tunisiens m'ont traité très très très bien. Et tout le temps que j'avais soin d'aider, il m'a donné très vite. J'ai considéré honteux le préjugé de plus de personnes envers des musulmans parce qu'il ne leur donnait pas une opportunité. Pour cela et plus chose, je vraiment incurrerai toi à participer au Dirimed.